C'est pas possible. inuit, inuit, inuit, Ils respirent, c'est rien. Ils ont juste rajouté des équipes. À moins, à moins que... C'est pas possible. C'est pas possible. J'avais dit qu'il ne mettraient jamais de nouveaux défis. J'avais dit qu'il nous ferait gagner trois matchs. C'est pas possible, c'est pas possible, je suis dans un rêve, je suis dans un cauchemar. Il doit y avoir, il doit y avoir une explication, il doit y avoir une explication logique, c'est pas possible. Bravo chef, c'est génial, il est trop bien le jeu à mon avis, les joueurs ils vont trop kiffer. Chef, chef, ça va pas du tout, ça va pas du tout chef, il gueule, il gueule, ça va pas du tout, faut changer les défis. Mais non, ils sont très bien les défis, Jean Chiaki, sûr. allez file. Chef ça, va. chef ça va pas du tout ça. Non mais il gueule trop chef, il gueule trop. Mais non mais arrête regarde on fait plein de téléchargements ils sont contents allez allez dégage. <rire> chef. Chef on se fait insulter sur les réseaux sociaux. On a la pire note sur Steam de l'histoire chef faut mettre des nouveaux défis chef. Mais c'est rien ça ça fait du buzz c'est de la pub. Regarde les téléchargements, ça décolle. On a eu plein de précommandes. Allez, dégage, dégage. Chef, chef, j'ai une idée. On va leur proposer des nouveaux défis. Écoutez-moi, chef, s'il vous plaît. Premier défi, il va falloir qu'ils marquent certain nombre de buts. Deuxième défi, qu'ils en marquent encore plus. Et troisième défi, encore, encore plus. C'est une bonne idée, chef. Mais c'est une super idée, Jean-Chiacchi. C'est vrai Tu vas aller faire valider ça par le service communication. Ensuite, tu valideras par le service contenu. Ensuite, le service développement, il validera ça. Et puis, c'est bon. Mais chef, il a pas de service communication, chef. Et au développement, ils sont plus que deux. Mais je sais, je me foutais de ta gueule. Allez, hey, dégage, dégage avec tes idées, là. Dégage Dégage On va voir si c'est ça. Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien Quelle n'a pas été ma surprise ce matin en buvant mon petit café avant d'emmener ma fille à l'école Quand j'ai vu sur Twitter qu'il y avait des nouveaux défis Et en plus qu'ils avaient mis toutes les équipes, tous les championnats Franchement, là, très bien, chapeau Konami Quand c'est bien, faut aussi le dire Mais revenons un petit peu en arrière, revenons à la semaine dernière la semaine dernière, il y avait eu les annonces de report, etc. Et Konami nous avait annoncé une semaine après, donc la semaine dernière, eh ben en fait que plus vous alliez jouer plus vous alliez avoir de tirages à la sortie du jeu. Alors moi, personnellement, ce genre de truc, ça ne me plaît pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve que vraiment, ça ne sert à rien. Parce que ça ne va pas forcer ceux qui n'aiment pas le jeu à y jouer, tu vois, comme moi, franchement, qu'est-ce que j'en ai à secouer d'avoir 3-4 tirages à la sortie du jeu. Bref, ça, je m'en fous. Et ceux qui y jouent déjà, franchement, ce n'est pas un truc comme ça qui va les motiver. Mais bon, tout ce qu'il y a comme contenu en plus, bon, c'est toujours bon à prendre. Mais je trouvais que c'était pas fou. Et personnellement, hein, j'y croyais plus au fait qu'ils mettent de nouveaux défis. Parce que, ben bah voilà, ça fait deux mois, plus de deux mois que le jeu est sorti. Et les défis... C'était toujours les mêmes, mais t'es dit, s'il si devait changer les défis, fallait il fallait peut-être qu'ils s'y prennent un petit peu avant. Bon, comme quoi, il ne faut jamais être pressé avec Konami, ça on a l'habitude. Enfin, aujourd'hui, nouveau défi. Alors, attention, c'est très bien, ça change, mais ce n'est pas non plus la folie, tu vois ce que je veux dire. Et pourquoi ce n'est pas la folie et pourquoi je me dis que c'est quand même pas un truc de fou et que c'est quand même pas ce qui va me faire dire que plus tard ça va être la folie Bah tout simplement parce qu'ils ont repris les défis qui existent déjà sur PES Mobile depuis déjà un petit moment. Parce que oui, les premiers défis, un hein, défi 1, gagner un match, défi 2, gagner 3 matchs, ça y était déjà sur Mobile. Le deuxième, bah tu vois c'est la même chose au niveau des buts, ça existait déjà sur Mobile. Alors oui c'est bien. Mais c'est pas non plus la folie, tu vois, on va pas non plus faire la fête, sortir les cotillons, etc. Surtout, et surtout, et surtout, si ce même défi, il nous le laisse encore pendant deux mois. Bon, après, je vais pas te mentir, s'ils alternent une fois ce défi, la semaine d'après, euh, celui d'avant, et qui ainsi de suite, ça va tuer la douille quand même. Mais, encore une fois, aujourd'hui, c'est très bien. C'est très, très, très bien même. Bravo Konami, j'applaudis l'effort. Mais continuez, restez pas sur cette lancée. Mais je voulais aussi vous parler d'autre chose, parce que ça c'est très bien. Mais aussi on va parler d'argent, de finance et comment se porte Konami. Bah figurez-vous qu'au niveau pécunier, au niveau de l'argent, Konami se porte très bien puisqu'on a eu le résultat fiscal du premier trimestre 2021 et ils nous annoncent fièrement que leur chiffre d'affaires a fait un bond de 20%. Donc en pleine période Covid chiffre d'affaires, un bon de 20%. Donc, tous ceux qui me disent, « Oui, mais Luthor, il y a eu des problèmes pour développer le jeu, parce que voilà, c'était le Covid. » Tu vois, le Covid, ça les a pas empêchés de faire 20% de chiffre d'affaires. 20% de chiffre d'affaires jusqu'au mois de septembre. Ça, c'était avant les footballs. Maintenant, à mon avis, l'autre trimestre, il va leur faire mal, je pense. Et comment ils ont fait pour faire plus de 20% de chiffre d'affaires Déjà, il eh ben, faut savoir que PES 2021, c'est update a très bien marché très très bien marché et Yu-Gi-Oh surtout Yu-Gi-Oh qui leur a fait faire un chiffre d'affaires énorme mais c'est pas tout puisque les salles de jeux et les casinos ont augmenté on sait qu'au niveau des pachinko Konami qui sont très très bien placés bah grâce à ça ça leur a permis d'engranger 30 millions supplémentaires donc là on parle pas d'une petite entreprise les amis on parle d'une entreprise qui est passée de 890 millions de chiffre d'affaires l'année dernière à 1070 millions de chiffre d'affaires en 2021. Ceux qui veulent nous faire croire qu'il faut laisser un petit peu de temps à Konami, qu'il faut être gentil avec eux parce que c'est une petite entreprise, non Tu vois, là, on parle en millions, en centaines de millions, en milliers de millions même, 1070 millions. Tu vois, on ne parle pas d'une petite entreprise. Donc, c'est bien. Bravo Konami, vous réussissez à engranger de l'oseille. Maintenant, préparez-vous parce qu'avec ce que vous nous avez sorti avec de football à mon avis, déjà, on a vu que votre action a la baissé. Il va falloir se réveiller les gars, il va falloir se réveiller parce que je sais que Yu-Gi-Oh, vos pachinko, vos casinos, tout ce bordel-là, ça vous rapporte énormément d'argent, donc vous n'en avez rien à faire Dit football mais méfiez-vous parce que des fois, le karma, il peut marcher aussi, il peut faire très mal. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère surtout que l'intro vous a fait marrer, c'est toujours le but, c'est toujours le but, pardon. Si ça vous a plu, bah abonnez-vous les gars, c'est le meilleur remerciement pour moi, je vous fais des gros bisous, c'était Luthor, à très bientôt, ciao